Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga. Je suis de Tenez, je travaille au STAPS, la Crotelle, aux universités de Paris. Je vais vous présenter un exercice à partir d'une position initiale qui s'appelle le fœtus. L'objectif, c'est de soulager les lombaires ou de mobiliser un petit peu les lombaires. On va faire des évolutions à partir du fœtus. La position du fœtus, je vais tranquillement sur le dos. Je vais essayer de d'entrelacer mes mains. Donc les, de saisir mes genoux tranquillement, la tête est au sol, donc euh, je prends tout mon temps et là c'est un petit mouvement assez subtil sur euh, on va faire juste une des petites circonductions, des petits cercles pour euh, faire un, un genre de petit massage des lombaires. Je peux aller euh, lentement dans les deux sens bien sûr. C'est le premier exercice possible. Le vrai exercice du fœtus, euh, on va accompagner euh, cet exercice avec l'inspiration et l'expire. Sur l'expire, je tire un petit peu sur mes bras. Donc ça fait. Mes cuisses viennent se mettre en contact avec l'abdomen. Et ensuite, je relâche sur l'inspiration. La tête ne bouge pas au premier niveau. La séquence suivante, on va faire un petit mouvement de la tête, c'est à dire que sur l'expiration je vais ramener progressivement ma tête doucement sans forcer le front en direction des genoux et je vais relâcher tranquillement à l'inspiration. Expiration, je force un peu. Je tiens un petit peu sur mes bras, je force sur l'expiration. L'étape suivante c'est d'essayer de saisir un... Hein, par l'extérieur, l'intérieur de ses plantes de pied. C'est le même exercice, avec la tête cette fois-ci relevée. Expiration, inspiration. Inspiration toujours sur l'ouverture, expiration sur la fermeture. Étape suivante le fœtus va absolument vouloir changer de position, voire de forme. Donc sur l'expiration, je suis toujours sur la même logique. Expiration. Mais l'ouverture se fait sur l'inspiration. Ici, les talons vers le ciel. Je suis en équilibre sur une partie du dos. Inspiration. C'est de me grandir au maximum. Je pense surtout aux talons vers le ciel. Inspiration. L'étape suivante, le tu va se transformer totalement pour arriver à une position du papillon. Je vais écarter tranquillement ici sur l'expire, faire glisser mes jambes au sol pour venir en papillon. Expiration, pardon, ici je regroupe au maximum. Inspiration. Ouvrir. Inspirer. Fermer, expirer. Et pour finir, bien sûr, euh, j'ai fait cétait test après de deux minutes, je vais rester au sol dans cette position-là pour me relâcher en position de papillon, tout simplement. Prendre bien le temps de récupérer. Mes jambes, avec la pesanteur, vont vers le sol tranquillement. Je prends tout mon temps pour récupérer et pour continuer à m'exercer. Bonne pratique, un peu tous les jours. Demain, le soleil se lève.